Salut tout le monde, donc on est le premier, il est 18h34, embarquement dans 6 minutes, donc pour Buenos Aires, Istanbul dans un premier temps et puis après au bientôt la grande aventure, je crois que je réalise pas encore trop, j'étais bien triste de, de quitter mes proches quand même. Et puis ça va ça va prendre petit à petit, une fois que je serai sur le terrain ça, ça ira mieux probablement. Pour l'instant voilà, voici Charles de Gaulle, et puis on verra la suite. Je suis arrivé où je aujourd'hui en fait. Et bon, là ça s'est calmé un petit peu, mais figurez-vous qu'il s'est mis à neiger. Donc euh, voilà, je m'attendais pas à me retrouver quand même en plein milieu de l'hiver. À Buenos Aires il faisait aussi un petit peu froid, mais là c'est quand même voilà, vraiment l'hiver. Genre dans le vif du sujet, ça fait un petit peu un, un choc. Bon, là je, je viens de faire quelques petites courses. Je peux vous montrer rapidement si vous voulez. C'est toujours un peu compliqué les courses quand on débute dans un nouveau pays. Parce qu'on ne sait jamais quoi trop acheter. On a des repères dans les dans les d'autres pays, on retrouve pas forcément la même chose. Donc là, je connaissais surtout par rapport à la Nouvelle-Zélande. Bon, j'ai essayé de me débrouiller avec ce que j'avais, donc... J'ai acheté de la soupe, quelques fruits quand même, de, de la charcuterie. Pour le petit-déj, j'ai essayé ça. Bon, on va, on va voir ce que ça donne. Hein. Pas forcément très simple. Des chips, des crackers, des barres de céréales des amandes, des raisins, des pâtes. Bon voilà, pour 5 jours, on va, voir, euh, on va voir ce que ça donne. C'est un essai. Hein. Et encore à Ushuaïa, il y a des supermarchés. Bon là, on, on est dimanche, donc euh, c'est pas non plus la grande joie, mais euh, je me doute bien qu'il faudrait que je m'adapte et qu'à euh, certains moments, je trouverai pas forcément ce que je veux. Ça fait partie du but du jeu aussi. Bon voilà, pour vous faire un petit, euh, petit check-up euh, sur Ushuaïa. Et puis, demain, donc, euh, je débute vraiment pour le coup des euh, American Hikes. Euh, je débute à marcher. Ça y est, c'est le grand départ. On est le 4 septembre 2017. Il est 10h41, ici à Ushuaïa. Et euh, bah, je vais commencer à marcher. Et si tout se passe bien, j'en ai pour deux ans et demi. 27 sept bornes je réalisais pas ce que c'était jusqu'à jusqu maintenant et même maintenant je pense que c'est pas quelque chose que l'esprit humain peut pas concevoir en fait pour le coup j'ai l'impression de de commencer une nouvelle vie en fait de renaître deux ans et demi ça, ça me paraît énorme tellement de choses peuvent arriver pendant deux ans et demi à moi, à mes proches euh même sur terre en général, et voilà, j'ai pris la décision et je la maintiens, je suis motivé pour aller jusqu'au bout, de me couper de tout ça, de vivre autre chose en fait que très peu de personnes n'ont jamais vécu, et puis que, que ce projet ait un sens, que ce projet serve, serve à quelque chose, c'est quelque chose de, de si puissant que si je l'utilisais pas pour pour promouvoir la protection de l'environnement, pour promou promouvoir la, la richesse culturelle qu'on a sur notre terre, ce serait, ça me paraîtrait extrêmement dommage. Je suis un peu ému, je vous l'avoue, mais ça fait très bizarre. Paysage magnifique. Au bord de... pas l'océan Antarctique, mais c'est pas loin quand même. J'espère que la prochaine fois, ce sera au bord de l'océan Arctique j'aurai fini, que la prochaine fois ce sera aussi chaque fois que je m'arrêterai, chaque fois que je marcherai, à chaque pas, qu'il y aura toujours quelque chose à vivre, quelqu'un à rencontrer. Ça va, les gars Je passe Ouais T'inquiète pas, je suis pas méchant. Le début un peu, un peu difficile, hein. un peu compliqué physiquement. Après une discussion avec la, la défense civile, c'est reparti. Fait, je viens de faire 15 bornes là. Bon, je, je vous vu, je suis mauvais, j'en peux plus. Je campe à côté de la route, je campe en fait où, où je me suis arrêté, je vais pas plus loin. Mais bon, voilà, c'est compliqué. J'espère que ça va s'arranger physiquement et puis euh, je me suis aperçu en plus que j'étais bien à la bourre donc euh, j'espère que je vais réussir à tenir les délais. Donc c'est pas la grande joie. Mais bon, juste avant de partir, ma mère m'a dit quand ça va pas, tu dors, ça ira mieux le lendemain. Donc je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais dormir. <rire> Bonne nuit. Il a neigé cette nuit. Ici, il n'y a personne. Absolument personne. C'est un désert. J'ai vu même pas une voiture hier. En plus, je crois que c'est la fête nationale chilienne. Donc les gens doivent être chez eux, en train de boire un coup, bien au chaud. Personne. Et puis pas d'eau non plus donc euh, hier bah, j'ai trouvé de l'eau en fait euh, dans une flaque mais c'est de la boue. Voilà la couleur que ça a. Bon je l'ai pas bu directement mais je l'ai purifié et puis euh, je l'ai fait bouillir pour, euh, pour cuisiner. Voilà, donc pas super mais euh, c'est quand même impressionnant. Début un peu compliqué hein, avec des problèmes euh, physiques au début psychologiques aussi un petit peu j'aurais tout eu pour le coup le problème de terrain donc avec beaucoup beaucoup de routes des zones désertiques conditions météo compliquées aussi de la neige du vent problème administratif avec le passage de la frontière logistique avec le ravitaillement à Sombrero et puis maintenant problème de matos avec euh, ma tablette qui m'a lâché. Mais voilà, on finit toujours par arriver, et puis euh, donc ça fait plaisir d'être de retour au Pied des Andes avec une vue magnifique au bord d'un fjord de, de Patagonie, et puis donc à venir du très très lourd avec le parc national Torres del Paine. Donc Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un parc absolument fabuleux au milieu des montagnes, c'est vraiment très très beau, donc on en fera le tour ensemble. Et puis le départ du Greater Patagonian Trail qui est un trail de longue distance qui s'étend jusqu'à Santiago que je débuterai à El Chalten où je rejoins mon ami Dragos. Donc loupez pas ça, c'est dans la vidéo du mois prochain. Likez, commentez, partagez. Moi, votre soutien sur le terrain me fait beaucoup, beaucoup de, de bien aussi, me donne la foi de continuer. Et puis bah, en attendant, euh, allez vous balader. Hein Pourquoi pas après tout Allez, ciao